Et hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors tout d'abord, bonne année à tous, hein. on en a parlé dans une vidéo de Canon Lynch, mais euh, je ne sais pas si tout le monde l'a regardé. Donc bonne année, meilleure vue pour 2016, en espérant que ce soit quand même un peu plus calme et euh, reposant, bonheur, joie, tout ça, que 2015. Enfin, je sais pas trop pour vous mais n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais moi personnellement ça a pas été une très bonne année et puis bon, euh, tout ce qui s'est passé euh, euh, au niveau peuple général euh, n'était pas très glorieux, bon ça commence pas super bien en 2016, j'avoue, mais bon, on y croit, on y croit. Donc on se retrouve sur The Talos Principle, bon, l'accent ouais. bon, on s'en fout un peu. Mais voilà, donc c'est un jeu en fait euh, que je viens tout juste de terminer. Alors, pas à 100% parce qu'il faudra que je m'y recolle. Il euh, y a des petites bricoles à faire, mais je l'ai bien retourné dans tous les sens. J'ai passé. Euh, ben On va aller voir ça de suite. Euh, donc voilà, restaurer comme ça regarde. Euh, 13h et des brouettes. Donc, il se. Alors, je suis pas, hein, je suis pas à 100%. Euh, donc ça c'était... Ne regardez pas l'heure, c'est pas vrai, hein, le jeu ment, euh, là à l'heure actuelle il est une heure plus tard. Donc euh, bon, ça fait 14 heures, euh, quand on va dire que bon, en Ouais, 10-20 heures on le torche, hein, c'est pas un jeu qui prend énormément de temps, après pour le faire à 100% il faudra sûrement que j'y passe quelques heures de plus. Euh, voilà, donc bon, je vais juste vous montrer un petit peu en quoi consiste le gameplay pour mettre un petit fond, on va dire. Je veux pas faire de spoil, c'est un énorme coup de coeur. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps, donc euh, je pense que certains d'entre vous l'auront déjà peut-être fait, vu, entendu. Voilà, que sais-je. Euh, J'aurais aimé skipper ça, mais non, je euh... bon, je peux pas. Bon, je pas. Mais bon. Euh, c'est hallucinant. C'est les créateurs de Serious Sam, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, qui ont fait ça. Mais c'est un putain de jeu qui est euh, fait pour à peu près tout le monde. Euh, c'est petits et grands. Enfin, c'est fait pour tous les âges. C'est. tout mon enfant. Sans violence, sans rien. Bon. Tu es issu de la Tu déjà torché. On va pas se mentir. C'est euh, en, en fait concrètement. Bon là, on est sur notre de... tutoriel. Donc il y a Et des objets comme ça. Euh, voilà, on a ce marqueur bruyeur, hein, voilà. Et qui de résoudre des énigmes en fait. Voilà, on doit passer une porte. Bon, brouilleur, on passe la porte. Voilà. on est content. Ces filtre violet empêche de prendre les objets plus loin. Euh, bon, C'était pas trop possible. Donc il y a des les... Les... Les sortes, seuls trucs ennemis. Voilà, c'est ça. C'est tout qui peut vous faire du mal dans ce jeu. C'est ces sortes de mines à la con là. Voilà, qui vous pète à la gueule si vous vous approchez trop près. Et c'est euh... Des tourelles là-haut qui en fait euh, vous butent si vous avez le malheur de faire de la merde. Euh, okay, vais... euh, ben il voilà, y a une autre brouillard ici. Bon, enfin, ça reste euh, là, c'est le tout début donc c'est très basique comme énigme. Après, il y en a qui sont vachement plus tordus. Euh, franchement, c'est. Bon, je sais pas où je dois aller. Euh, voilà, c'est un jeu Partout donc c'est une narration des derrière qui est... tu devras te soumettre. le de, de, cœur de chacune, j'ai caché un sigil. De... et de retrouver ces sigils, car ainsi tu serviras les de de la de la philosophie, euh, et accédera qui à la qui est vie vraiment, vraiment très très bien faite. C'est pas de la philosophie comme certains ont pu connaître en cours euh, qui vous. Euh, qui est sur des sujets de merde qui est ultra rasoir. Donc il y a des QR codes à lire comme ça avec des petits textes. Euh... Je vous laisse découvrir. <rire> je vais pas faire de spoil, tout ça, tout ça. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Ça vous retourne le cerveau. Moi ça m'a tenu en haleine pendant euh, bah, euh, quasiment 15 heures quoi. Et là je vais m'y recoller parce que c'est un erreur jeu que j'ai envie de finir. Euh, c'est. Donc voilà, vous enchaînez ça vous de voir. Quoi. Il y a des parties narratives, des parties euh, mini-jeux, casse-tête, tout ça. Le fait que ce soit la première personne comme ça, je trouve que c'est vraiment vachement plus immersif et ça n'a rien à voir avec un puzzle game classique qui peut être barbant à la longue. Euh, ça paraît peut-être très basique, euh, mais bon, là je peux vous dire que. Il y a un tout petit peu d'expérience derrière parce qu'au début, il faut dire qu'on chier chie, il hein, n'y a pas à chier. Euh, ici, bon, c'est simple de tout ça à faire. Hop, voilà, on a récupéré un sigil, sigil, sigil, je ne sais pas comment ça se prononcer, je Les formes que tu collectes ne sont pas de simples jouets, ce sont les sigils de notre nom, sigil, voilà. chacun te rapproche de l'éternité. Voilà bon, <rire> faut pas croire, hein, c'est pas aussi con que ça en a l'air hein, on parle d'éternité tout ça, tout ça. Vous serez amené à faire des choix dans ce jeu, des... Enfin, voilà. Euh, ah oui, il y a ça, donc ça, je ne peux pas le passer là si j'essaie de passer... Ah non, il reste ok. mais que dois-je faire avec ceci bah, d'abord faire ça peut-être. Voilà bon, enfin c'est donc des rien c'est très très très remue tout ça tout ça. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est de choper l'autre. Voilà. Donc euh, ouais, je suis désolé, j'ai peu de mal à, à faire deux choses à la fois. C'est toujours un problème. Ah non, je vais y arriver. Ah elle est là là. Bon là c'est moi qui en chie. Hein. En vrai, ça se passe super bien. Il n'y a pas de problème de, de commande, de contrôle ou quoi. Euh, les décès, euh, en fait, si jamais je meurs sur une mine comme ça, parce que je suis collé contre et me pète à la gueule, ça vous ramène juste au début de, du truc. Donc c'est quand même plutôt swag. Enfin, je crois que je me suis trompé dans l'ordre. Mais... Bon, voilà, c'est à ça, reste, c'est pas, pas trop frustrant. On s'en fout, on verra bien. Voilà. Ah, quel. Donc, euh, c'est pas trop frustrant, ça reste quand même euh, un certain plaisir. Tu n'auras pas besoin Alors, de il des où il faire la euh, porte de mon temple. A Mais il, il pourra nous pour servir tout, par, tout, cas, par la ça, suite. Tout ça. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Euh, certains s'en sentiront sûrement beaucoup mieux que moi. Mais euh, après il suffit de, se re, de revenir avec euh, les idées un peu plus claires. On se rend compte qu'en fait c'était suffisamment stupide et qu'on a juste été des gros glands. Enfin je parle pour moi encore une fois, faut que j'arrête de généraliser. Euh, moi j'ai vraiment trouvé ça agréable même si bon euh, certains euh, de mes amis qui m'ont entendu jouer à ce jeu ont pu penser que c'était plus de la torture par moment. Mais euh, voilà, on a un peu coupé... Putain. Oui, il y a des interrupteurs aussi. Des fois. Après il faut voir que là bon, pour moi il n'y a que des brouilleurs que je avance, je ne vais pas spoiler, mais il y a d'autres choses qui se débloquent. Enfin, ça, les lignes sont de plus en plus complexes et ça devient de plus en plus intéressant. Quoi. Parce que là, bon, vous avez vu. Euh... Voilà, ça se fait ça se fait euh, presque bien, tout seul. Bon, là, j'ai déjà fait, donc j'ai toutes civil. les mécaniques du jeu en tête, donc forcément, ça va vraiment beaucoup plus vite. Si vous êtes amené à le faire, euh, vous verrez que c'est peut-être pas si simple que ça. Au tout début, il euh, faut apprendre un peu à. Les, comment, euh, fin, voilà, fin, comment le jeu fonctionne tout ça et tout ça euh, là par contre un peu dans le caca ah mais si c'est bon j'ai compris en fait voilà enfin, il a plein de choses comme ça que vous apprendrez petit à petit c'est marrant Mette pas la gueule j'étais gentil avec toi donc euh, c'est un long apprentissage on va dire dans la résolution de casse-tête et il y en a franchement à la fin ils font péter un plomb <rire> parce que c'est j'ai passé il y a certains hein, j'ai succès par rapport Va. au temps euh, par rapport à la persévérance j'ai dû passer un temps fou dessus. Mon enfant, tu n'as pas besoin de recueillir tous les sigils à la fois. Tu es libre de revenir à cet endroit chaque fois que qu tu le peut... désires. Voilà donc c'est euh... ce qui est bien c'est qu'on peut s'arrêter sur une, une zone parce qu'on n'y arrive pas, que ça nous embête un petit peu, on peut passer à une autre zone, faire d'autres casse-têtes parce que c'est pas un truc progressif, hein, c'est pas un... linéaire comme progression je vais arriver à trouver les bons mots c'est à dire que vous allez sur le, vous être à, à un endroit où vous allez avoir des, des casse-têtes plus simples que d'autres et euh, pareil pour les endroits suivants quoi. c'est sûr qu'à la fin ça va commencer à se corser sévère mais euh, ça va pas euh, voilà. Être de plus en plus pénible euh, quoi Et que vous soyez bloqué à un endroit. quoi J'espère que je me serais fait à peu près comprendre. J'ai rien récupéré là-dedans. Voilà, bon, en maudit ici, tranquille, on se balade. Mais. Euh... Ah, ah moi, se balade tu es bien positif. assidu. Ce trait de caractère te sera peut-être utile par la suite. Euh, je confirme. Euh, il vous mettra un minimum assidu. Donc après, en fait, voilà quand vous avez fini, ça barre les trucs. Vous savez où vous êtes passé déjà. Euh, donc, après, voilà, il y a des systèmes de pour ou des portes. ou là, là, là, c'est ultra basique. Euh... Non. Je ne sais pas ce que je fais. Je me suis planté. Non, voilà. Donc, bon, c'est des petits casse-têtes. Euh... Oh non, je peux... Vous êtes. J'en ai marre. Des petits casse-têtes de merde. Euh, ça, c'est vraiment du truc à la casse-tête chinois, mais ça, dites-vous que c'est à peu près le. Le cinquième de certains. Il Et encore, je ne suis peut-être même pas tout à fait.. Euh, voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de spoil. Donc euh, voilà, il y a des trucs qui bip, il faut aller les voir. Euh... Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer parce que après ça serait vraiment du spoil. Donc franchement, c'est quelque chose, si vous n'êtes pas. enfin, Pour des joueurs occasionnels pour des, des joueurs euh, un peu plus assidus, qui aiment bien relever des défis, des petites, des, des, des petites énigmes, des trucs comme ça euh, voilà, c est, c est, vous n'avez pas galérer, c'est pas un jeu de plateforme, vous avez galéré parce que vous êtes shivotsu à millimètre ou quoi euh, c'est beaucoup de, de logique, de réflexion, enfin, c'est vraiment très intéressant euh, pour tous les âges comme je l'ai dit, c'est vraiment un truc très large public avec de la philosophie en fond, euh, mais comme euh, je pense que peu d'entre vous l'ont déjà vu, c'est vraiment euh, une pure merveille Enfin euh, voilà, j'ai pas, pas fini à 100%, on va voir que je recharge une sauvegarde pour revenir un peu en arrière et faire d'autres choses euh, Parce qu'il y a deux, deux portes que j'ai pas ouvertes Que j'aimerais vraiment ouvrir pour savoir ce qu'il y a derrière, parce que je ne sais pas à quoi ça correspond Mais euh, franchement, il vaut le coup d'être joué, il est pas ultra long euh, Là, à l'heure actuelle sur Steam, et, euh, moi je l'ai pas payé très cher euh, Voilà, moi je vous franchement, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y les yeux fermés, c'est un putain de bon jeu, niveau graphisme <rire> Vous avez pu le voir, ça vous arrache pas la rétine. Là, je suis pas à fond parce que j'ai pas mon Matos. <rire> ne me le permets pas, je suis désolé. Euh, ma carte graphique en fait c'est une 760. Euh, donc, la boîte overclock, elle a, euh, a ses limites. Euh, le fait que qui est Shadowplay en fond n'arrange rien, on va dire. Donc, euh, voilà, je suis un peu limité, mais franchement, euh, pour un jeu qui a quelques années, il est vraiment très agréable et voilà. Donc. Je vais conclure par, c'est un putain de bon jeu, c'est un coup de cœur. Si jamais vous ne connaissez pas, essayez euh, faut, faut, voilà. faut juste aimer, résoudre des énigmes, des, des petits trucs comme ça Vous avez vu à peu près euh, les parties on va dire, les plus pénibles du jeu, c'est ça en fait Le jeu, il hein, y a une, une grosse moitié du jeu, c'est ça L'autre moitié c'est de la narration, des textes à lire Mais c'est des petits textes qui se lisent tout seuls, il y a des, des QCM, des trucs comme ça Enfin, on va pas spoil Plus que ça, euh, franchement Allez-y, à moins que vous soyez un gros bourrin ou qui n'aime pas réfléchir plus de 3 secondes. Euh... J'ai rien contre les gros bourrin qui n'aiment pas réfléchir plus de 3 secondes, n'est-ce pas Kingu Mes respects, mon petit Kingu. Mais voilà, euh, franchement, je vous le conseille. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Euh, je ne sais pas trop ce que je ferai comme d'hab, mais ça sera la surprise. Allez, salut tout le monde